Salut à tous, c'est Roulien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en exclusivité à Willin. C'est un gros centre de VTT qui vient d'ouvrir à Clermont-Ferrand du VTT, de Pumcrak, de l'airbike, du skatepark. Ici, il y a de quoi s'éclater. Et là, on est sur la partie VTT pour essayer. C'est encore en construction. Il y a un petit dual ici qu'on va essayer. Après, il y a des escaliers, il y a un wall, il y a des pneus, il y a une petite passerelle. Donc, euh, on va essayer euh, tous ces modules. Allez, let's go pour commencer, le premier obstacle, des pneus à franchir, des pneus un petit peu mous, mais des pneus surtout Michelin. En plus, on est corporate ici. On va les faire honneur. C'est parti. Oh, hop. Ah, ça, c'est fait. Ça continue ici. Vas-y, viens voir avec une petite partie triale avec des escaliers. Normalement, je pense qu'on est censé euh, les descendre. Mais nous, on va les monter. Et hop, oh, ouais, ça glisse. On va recommencer. Yo, oh, je suis collé. Allez, oh, hop. Ça glisse un peu. Il va y avoir du défi ça me plaît. Ça aurait été trop simple si c'était sec. Hop, hop C'est là où j'ai glissé. Et voilà ah, Ça c'est fait. Ouh par là J'ai fait faire un par l'avant. C'est le petit défi, faire ça sur la roue arrière. Ouh. Ouh on arrive sur un truc plus simple tiens pour enlever un peu la boue des petits pavés à passer on teste les suspensions ok ça ça va ici on a quoi on a un petit retour avec des lignes Je pense que le but c'est de ne pas toucher la terre uniquement toucher bah, le bois Tester ça voilà il n'y a pas de hauteur ça va ok c'est pour la maniabilité ça Tchouk. hop voilà ça c'est fait j'enchaîne avec le wall on a encore la passerelle qui est en train de se construire là-haut pour pouvoir monter. Mais nous ce qu'on va faire, bah, on va passer dedans. Le petit sentier pour aller sur un autre parcours là. Hop, le petit pont. Et ici on arrive sur la partie dual, c'est-à-dire il y a deux voies identiques. Et le but c'est d'aller le plus vite possible. Malheureusement, bah j'ai juste un tracteur qui est face à moi. Je pense que je devrais le battre. On va voir ce que ça donne. Des petits virages. À gauche, à droite. Ici un peu de trial, c'est pas mal ça. Hop, hop, et hop, ça continue tiens devant avec des petites bosses on va faire un wheeling allez hop hop you la fin du parcours hop dans les pierres surtout le truc qui est vraiment sympa un petit détail que j'ai pas vu ailleurs c'est les petits arbres quand même on est en intérieur mais ils ont quand même pensé à mettre des petits sapins des petits arbres ça fait vraiment nature on va faire les escaliers sur la roue arrière allez hop tac tac hop là qui m'attend. Le BMX est juste là, c'est parfait. On termine au bon endroit. On va se changer, mettre un pantalon, un nouveau casque et on va aller sur le pump track. C'est un petit défi, il y un invité surprise, vous allez voir. C'est grâce à Michelin que je suis là aujourd'hui pour tester tous les pneus en avant-première également. Et on est sur ce pump track, un magnifique pump track. Un pump track qui a la particularité d'être symétrique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se faire des petits battles un contre un. Et pour ça, j'ai un invité très spécial de la team Michelin qui me rejoint, Amidou Mir. Où es-tu Amidou Amidou, Amidou, le temps qu'il arrive, je tiens à préciser que c'est grâce à lui que je peux rouler sur ces pneus Michelin Pilot SX. Comment ça va Ça va Et toi La, la forme, forme Attends, check, c'est Covid. Hein. Voilà, cool, hop là. là. Du coup, Amidou, vous savez, il avait fait une vidéo il y a avec moi il y a quoi Il y a un an, je crois, un truc comme ça. Bah, L'année dernière sur la piste de Jersey, ouais. Exactement. C'était ouais. lancé des bons défis et euh, on avait parlé de ce nouveau pneu de BMX euh, en en phase de test, et j'ai cru savoir qu'il allait sortir bientôt. On va, normalement, on devrait les sortir euh, janvier 21. Janvier 21. Janvier 2021. Les non. Jeux Olympiques, hein, ils seront prêts pour les Jeux Olympiques, du coup, vu que ça a été reporté d'un an. Euh... Alors, on est sur le pump track, un truc tout nouveau. C'est la première fois que je vois un vrai pump track, un contre un. Mais là, on va peut-être se lancer des premiers défis, manuels, saut. Tu as vu rider un petit peu, qu'est-ce que tu me proposes Pour moi, je pense qu'on devrait déjà faire repérage de piste. Petit tour tranquille, petit ok. Tour ça viendra tranquille. au feeling. Vas-y. Oui. Allez, vas-y, je te suis. Ça veut dire qu'on part là-bas. C'est parti. On attaque. Premier virage ici. Hop, là enchaînement de petites bosses. Hop, yep. là virage serré. Wow. Ah ouais, là faut, faut pas rater, il y a un poteau. Wow, ça tourne au sec. Là virage double, virage. Là on peut se faire du petit manual. Ok, c'est pas mal. Virage sec. Et là on revient. Ouh, là c'est se fait comprimer là. C'est bon, on est chaud là. Ah ouais, ça chauffe. Ça tourne sec à des endroits. Cette ligne-là, manual, manual, manual. Est-ce que tu serais chaud C'est vraiment très chaud. Continuez, continuez, continuez, continuez. Là, ça redescend. Tournez. Oh là, ce serait magnifique. Tournez et enchaînez derrière. Let's go. Vas-y, montre-moi. La démonstration. Yo. Ouais. Yes. Oh oui, oh oui, oh oui. Vas-y. Ah, t'as touché l'avant. Je l'ai vu. <rire> Oh là là, j'ai presque touché la montée. Mais c'est vrai que le parcours il monte. Hein. C'est pas plat, hein. Faut pousser à chaque fois. Bah amidou, c'est pas une excuse. Qu'on arrive jusqu'en haut et qu'on tourne. Ok. Yes. Allez, allez. Oui. Allez, allez, allez, allez Oui, on a le droit, ça on a le droit. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais T'as fini sur le VCT <rire> On avait dit manual mais wheeling c'est bon. Hein. L'important c'était pas toucher l'avant. Bah oui, wheeling, on On a Wheeling, Wheeling, on a le droit. Allez, moi, je le valide. Yes. Merci. Oh oui, oh oui. Ah. Oh, je termine en trial. C'est pas grave, on a dit qu'on avait le droit. Ah. Yeah. Voilà. Voilà. Encore, toujours. Willing, hein. willing, willing. Voilà. Yeah. Et backflip. <rires> yes <rires> ah, Demi-magnol mais on a fait le tour, c'est accepté. Le magnol, ça c'est fait, ok. Deuxième défi, je sais ce que tu vas faire, des sauts j'imagine. Comme ça au moins les gens qui vont venir ici, on va leur donner des lignes imposées, tu vois. Ils vont se dire, ah j'ai envie de l'essayer. On va aller visualiser, le dernier quoi, avant le virage. Celui-là, ne montre pas trop ce qui se passe derrière. Il y a le skatepark mais c'est après dans la vidéo, faut pas trop qu'il voit. Donc on va rester là. Du coup on arrive ici, virage, ça, ça. Et là en gros, euh, saut un peu en descente. Ok, vas-y, je te suis. Ok. Wow. Ah oui Le petit quarter là-bas je l'ai vu Ok, c'est vrai que la tête, euh... non il y a de la marge, j'ai baissé la tête quoi Quarter là-bas j'ai vu, un truc, euh... enfin pas quarter je sais pas comment on appelle ça mais Ah on saute ici, là on met du style, ce que je sais pas faire, mais Amidou il va nous en faire Et on ressaute là Oh j'arrive pas vite moi, J'arrivais pas vite Et là le quarter du style on veut du style, mec! Yeah. Et réceptionner là, tu voudrais? Genre un peu de côté comme ça? Petite démo. Là, ça pousse bien et là, ça jump. Yes! Yeah. Le quarter là-bas. Yeah, du style! Du cool. la technique des virages en pump track. doù il arrive. exter inter et là, tu ressors un peu externe. Ok, bien, il nous apprend à faire du pump track Amidou Ouais, t'arrives au plus proche du rouge On repique au niveau, ouais ok Presque en bas Et tu replaques vers le haut, ok Même pour celui-là qui est un peu serré Ah ouais, je pensais qu'il fallait rester externe hein. D'accord Ok, et là normalement t'arrives avec plus de speed Ouais Ok, donc là le but c'est vraiment de faire ce saut là Yes un saut que vous allez pouvoir essayer à Wilin, mettez dans les stories, on veut le voir. Bon, merci Amidou pour cette petite initiation euh, au pump track. On a appris bon. des bases, comment sauter, comment prendre des virages, déjà on est pas mal. On a senti qu'il y avait de la bonne accroche, hein. t'as bien travaillé, ça va. Par contre, je suis un peu déçu de Michelin, les gars. On avait dit qu'on voudrait les appeler Amidoumi Replica, mais bon. T'as ouais, pas ouais. négocié euh, terrible contrat cette année hein. On va dire que j'ai négocié, mais. Mais bon, vous inquiétez pas, je mettrai un sticker pour revenir. Euh, on veut on le voir. J'en sais rien. Eh <rire> bah, bien, écoute, bon courage. courage. Bon courage, puisque là, on tourne la semaine avant les championnats de France. Là, Amidou, il prépare les championnats de France si le Covid le permet. J'espère en croiser les doigts. Donc, euh, et on espère te voir sur le podium, mec. Ça va faire plaisir. On sera là pour te supporter. Bon, en tout cas, merci, merci mec. Yes. A plus, du coup, nous, on va changer de spot. Allez, on change de spot. C'est parti. Yo Donc là on est sur l'airbag, on va tenter bien sûr des figures Du coup je change encore de vélo pour passer sur cette fois-ci le dirt Avec les pneus Michelin prototype qui vont être dédiés pour le pump track justement Ils vont s'appeler Pilote Pump Mais là on va s'en servir pour faire de l'airbag Regarde l'airbag qui est ici, chouette airbag Il y a trois rampes Là ils ont été obligés de faire une fosse pour pouvoir prendre un maximum de speed Je vais tester la petite euh tranquille là celle de droite pour commencer on va tenter un quoi un petit 3-6 dessus ça te va allez c'est parti pour le 3-6 hop Yes Voilà, bien cool. En plus, je connais cet airbag, la marque Backjump. Jump. Moi, j'ai acheté le même là cet hiver pour faire mes démonstrations avec le bomber show. Bah, D'ailleurs, vous avez vu, j'ai changé plusieurs fois de t-shirt dans la vidéo. Trois nouveaux t-shirts sont en vente sur ma boutique et j'ai glissé dans cette vidéo trois codes au hasard qui vont vous permettre d'aller sur ma boutique et d'avoir un t-shirt gratuit. Donc, trouvez-les, utilisez-le sur la boutique et vous aurez un t-shirt gratuit. Seulement une utilisation, les gars. Donc, dépêchez-vous. Allez-y maintenant. Alors, on va passer sur la deuxième rampe avec euh, bah, un petit backflip tiens, pour commencer. Je vais tester le petit backflip. On prend un petit peu plus de speed. On va voir si ça suffit pour en sortir. Allez, c'est parti. Hop là Je vais le refaire. Je vais essayer de prendre un petit peu plus de vitesse. Il me manquait un petit peu de vitesse là. Je vais essayer de pédaler un petit peu dans la descente. Okay, je vais partir du coin ici là. Allez, c'est parti. Voilà Ouais, il faut prendre de la vitesse quand même. Hein. Bon, voilà, deuxième saut. On arrive un petit peu plus haut. C'est vrai qu'il faut bien prendre de l'élan. Je pense que le troisième sera mieux encore pour les tricks. Même s'il est un poil plus bas, c'est un vrai step up. C'est-à-dire qu'on part du bas pour aller jusqu'en haut. En tout cas, la fosse est plus profonde. Du coup, je pense qu'on prendra plus de speed. Je vais essayer un backflip sur celui-là. On m'a dit, il y a un rider, parce que vraiment, ils ont essayé, qui a réussi à toucher le plafond. Mais moi, j'ai encore de la marge. Hein. Prendre le speed d'ici. Oui. Aïe aïe aïe, aïe a le vélo. Aïe aïe, aïe a. Bah voilà, bah il est rangé. J'espère juste qu'il n'est pas cassé. Aïe aïe, aïe a. Ouh. Bon, bah on va réessayer. Hein. Ça va le vélo à rien. Il a fait un bon petit vol. Seulement j'avais vraiment pas assez d'élan. Du coup j'ai préféré m'éjecter en l'air. Mais euh, ouais, il faut pas, pas moins d'élan quoi. Hein. Ok, on va pousser à fond là. Le deuxième essai, ouais. c'est parti. Trop fort. Wow, sur Rota. Toi si je me suis dit je tire tout, au moins ça passe. Tu veux que j'essaye un 700 Va ok. Alors déjà ce sera celle de droite ouais. 540, un tour et demi si tu veux. Au max, au max. De toute façon on est sur un airbag, autant tenter des trucs. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. Je vais essayer de tourner quoi. Je vais essayer de faire un truc. Je sais pas ce que je vais faire. Mais ça va tourner. Il manquait un peu, non J'ai quand même la tête qui a bien tapé. Hein. Mais boum, Moi, je crois que je l'ai lancé trop tôt et je suis resté accroché. Je vais essayer un truc. Je te réserve une surprise. Si j'y arrive mon gars, je suis le roi du monde. Je vais faire sur celle du milieu par contre. J'ai déjà vu ça sur internet. Il y avait de l'idée ou pas là Tu l'as vu mon idée Moi ce que j'ai vu sur internet, c'est le mec qui faisait back, il rebondissait, il faisait front avec le vélo. Ouais, voilà j'ai fait back et front sans le vélo. Alors est-ce que j'essaye juste sans le vélo, j'essaye juste d'arriver à pied Presque Je suis sûr qu'il va passer. J'ai vraiment envie de le rentrer. Du coup, je me suis engagé à vous faire gagner une paire de pneus Michelin, celle de votre choix. Soit du pump track, soit du BMX, soit du VTT. Que vous voulez, je négocierai avec Michelin. C'est pour moi. C'est cadeau. En plus, il sponsorise la vidéo, donc normalement, ça devrait le faire. Une paire de pneus Michelin offert si j'arrive cette technique. Allez. En plus, en plus des trois t-shirts bomber show les gars. Aujourd'hui, c'est Noël. Allez. Yes plus, presque réception manuel mon gars tu as vu ah, Putain je suis content là bon bah du coup je vous ferai gagner une paire de pneus michelin on va organiser ça un petit jeu concours sur mon instagram par exemple je vais préparer ça allez tout de suite à la fin de la vidéo checker mon instagram et participer pour jouer et encore merci à michelin qui offre ses pneus hein. putain, je tu refais là est-ce cette vidéo non et après tu vois là bas il y a le skatepark c'est la dernière partie je sais pas ce qu'on va faire parce que c'est là où je suis le moins confiant ça risque d'être dangereux là bas mais allez un dernier chaud chaud chaud so, so man, so. il était encore euh, un peu chaud celui là mais c'est passé yeah c'est lourd en plus grosse particularité ici il y a une résie et ça c'est vraiment cool quand t'as envie d'envoyer des tricks et tout résie ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait ici c'est un espèce de plastique tu vois qui glisse vachement du coup si tu tombes tu vois tu glisses et il y a de la petite mousse ici comme ça ça amortit ta chute alors moi qui suis pas du tout orienté skatepark on va essayer de trouver quelques lignes regarde ça là waouh Samuel. Ah ouais, t'es chaud Est-ce que je peux déjà le faire sur les deux roues Et après je le fais sur une roue, ça peut t'aller ou pas Ouais, tu me lances des petits défis trial, ça me plaît ça Je fais juste le quarter là Hop, pas trop vite Maintenant de là à le faire sur la roue arrière Défi accepté Ah non ah, Il y avait un truc là ça, c'est fait. Du pic au pic. Là, il y a une rampe de lancement. Ah, voilà. Nice Et là, maintenant, dernier truc. Tu vois le grand wall que j'avais dit Je vais essayer de monter, tourner. Ouais, au max. Repiquer, essayer de sauter cette table. Ah, voilà, Bresso. J'ai transpiré toute la journée, là. Il restait encore quelques trucs à faire, hein, comme la barre de slides ici. Je peux finir sur une note trial, monter sur le truc en béton. <musique> oh, du coup, je vais vous offrir voilà, la paire de Michelin, la paire de pneus de votre choix. J'espère que ça vous a plu. Pense bien sûr à t'abonner, à la semaine prochaine.